Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo et je vais te parler des Airbnb Plus. Est-ce qu'il faut passer son annonce Est-ce qu'il faut adhérer à ce programme Airbnb Plus On va en parler dans cette vidéo. Je vais te livrer mes recommandations et comment, eh bien moi, j'analyse tout simplement cette possibilité, s'il faut le faire ou pas par rapport à nos différentes annonces et puis je vais aussi te rappeler effectivement et eh bien de quoi est composé l'Airbnb plus puisqu'on est vraiment sur un niveau supérieur par rapport et eh bien euh, donc euh, à nos annonces classiques alors quand tu as une annonce classique Effectivement, au départ, tu peux être super host, donc c'est déjà un, un level clairement au-dessus. Et après, tu as vraiment un level supplémentaire qui est le Airbnb Plus. Et je crois aussi qu'il y a l'Airbnb Luxe, mais il me semble qu'Airbnb ne va pas donner de suite par rapport à ça, mais il conserve a priori l'Airbnb Plus. Mais voilà, c'est des informations qui restent quand même à vérifier, parce que ça peut aussi changer en fonction d'à quel moment tu verras cette vidéo. Comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer quoi bah, Je vais te balancer euh, le générique.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 l'investissement locatif, tout ce qui est lié autour de la sous-location professionnelle immobilière, tout ce qui est lié autour de la conciergerie d'appartements si tu veux monter une société pour faire de la conciergerie et accompagner des propriétaires à gérer leurs appartements. Et puis aussi, on parle d'entrepreneuriat de manière générale. On parle aussi de mindset d'entrepreneur. Tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, j'ai quand même pas mal d'expérience dans différents types d'activités. Et l'idée, c'est de t'en parler et de partager tout ça avec toi sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir eh une série de 4 vidéos pour t'expliquer eh comment toi aussi tu peux te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, tu verras, c'est possible et gagner de l'argent tous les mois grâce à la sous-location professionnelle et immobilière dans ta ville, tu découvres eh bien, une série de 4 vidéos que tu pourras récupérer dès maintenant. Aujourd'hui, je voudrais donc te parler d'Airbnb+. Alors là, tu l'as vu, euh, bah, je suis voilà, clairement dans un appartement Airbnb+. Alors, c'était une première pour moi. Euh, J'avais jamais réservé ce type d'appartement et là je suis donc euh, en Thaïlande, je suis à Bangkok au moment où je te fais cette vidéo Et je me suis dit que c'était intéressant, j'ai réservé cet appartement volontairement quelques nuités Alors je vais pas passé tout mon temps dans ce type d'appartement parce que c'est quand même un prix largement au-dessus et Mais c'est surtout que je vais t'expliquer pourquoi à mon sens il euh, n'y a pas forcément... On peut trouver la même chose pour des prix inférieurs et qui ne rentrent pas dans ce type de programme, mais on va en parler dans cette vidéo, c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. Parce que je vais vraiment t'expliquer précisément comment ça fonctionne euh, l'Airbnb+. Donc là, je me suis dans un appartement, donc Airbnb+, donc euh, bah, tu as dû voir passer, euh, quelques. Te... d'ailleurs, je vais te passer dans cette vidéo des euh, euh, différentes, euh, différents points, différents euh, montages que j'ai pu faire ici, justement, pour te faire voir un petit peu euh, bah, bah, le décor, tout simplement, et justement, le décor, parlons-en. Puisque à mon sens, l'Airbnb Plus, c'est essentiellement le décor, mais vraiment. Décor et localisation, mais vraiment le décor, euh, tout simplement parce que euh, le contenu de ce programme, c'est quoi? Bah, c'est l'idée, si tu veux, c'est que derrière, euh, donc, c'est un appartement exceptionnel, c'est pas le même type d'appartement euh, classique qu'on peut trouver sur Airbnb. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle a là dedans? Il y a des critères pour y rentrer, bien évidemment, il y en a une centaine. Euh, donc, il y a notamment euh, la décoration particulière, c'est-à-dire que c'est vraiment une. C'est pas une décoration classique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une harmonie spéciale. Et c'est vrai que dans cet appartement, il y a une harmonie spéciale, puisqu'on est sur des bois euh, vraiment en bois euh, donc euh, naturel, on est sur, sur du tech, on est vraiment sur quelque chose de, de, de, vraiment, de vraiment très classe. Alors, c'est vrai que le pays s'y prête bien aussi. Euh, en France, c'est assez compliqué d'avoir ce type de bois, surtout que ça coûte très très cher. Alors qu'ici, on peut a priori. Enfin, c'est pas a priori, c'est qu'on peut le trouver dans des prix relativement corrects, cohérents mais c'est aussi parce qu'on est euh, clairement sur aussi un pays qui s'y prête plutôt bien par rapport à ce type de bois exotique euh, donc c'est vrai que la décoration il n'y a rien à redire, euh, c'est vraiment classe euh, sur les murs on a on a de la, de la moquette, alors certains vont peut-être penser que c'est pas forcément euh, très approprié mais pourtant c'est vrai que ça donne un côté très chaleureux, très cosy à l'appartement vraiment vraiment, et c'est moi c'est la première chose qui m'a frappé, d'ailleurs c'est même ça qui m'a incité à réserver cet appartement donc c'est la première chose, mais ce n'est pas le point non plus essentiel, puisque Airbnb dit que bah, très clairement, il faut répondre à pas mal de critères aussi, d'autres critères, euh, notamment par rapport aux équipements. Alors, euh, moi, ce que j'ai pu constater déjà, euh, par rapport à cette liste que je me suis procurée, j'ai regardé un petit peu, honnêtement, euh, quand on fait de la, de la location courte durée, si tu le fais aujourd'hui comme moi, dans la méthode pour laquelle on le fait nous, tous, euh, donc en mode professionnel, et l'idée, c'est vraiment d'offrir un maximum à nos voyageurs, on a déjà tout ça. Euh, très clairement, on a déjà euh, toute cette série d'équipements parce qu'il euh, nous parle beaucoup de... Il faut aller vraiment dans le détail du détail. Euh, je vois, à un moment donné, il parle de carafe filtrante. Euh, oui, bah, je, je, je sais que sur mes appartements. Je mets maintenant des carafes filtrantes. Après, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas Parce que euh, le voyageur peut se dire bah, peut-être que, que ça a été utilisé par un autre, etc. Enfin, tout cas, et avec ces histoires de, de Covid, etc. Bon, on l'a mis en place, a priori, ça a de plutôt euh, convenir. Mais tu vois, ces genres de petits détails... Que va te demander l'airbnb plus mais franchement c'est assez facile à atteindre et je le fais déjà euh, mais c'est surtout que, bah, ils vont te demander voilà de faire à repasser euh, ses cheveux mais tout ça on fait déjà enfin le savon le shampoing euh, euh, mettre de l'huile mettre du, du du du sel du café du oui, du sel du poivre café etc bon tout ça normalement on est censé déjà le faire donc euh, à mon sens euh, c'est bah, on le fait déjà, c'est déjà des critères dans lesquels que nous on remplit, en tout cas quand on fait de la location courte durée, comme moi je le fais et comme je l'explique fréquemment cette chaîne YouTube, l'idée c'est de le faire vraiment en mode professionnel, donc mettre le paquet pour les, euh, les personnes qui vont séjourner dans nos appartements puis il faut aussi bien penser que de plus en plus on fait de location moyenne durée parce que ça correspond à une vraie demande du marché et c'est surtout que toi, en tant qu'investisseur tu dois te poser la question de faire ce type euh, plutôt de stratégie, notamment dans des villes, des grandes métropoles où la location courte durée est très réglementée, donc c'est pour ça plutôt aller sur la moyenne durée, mais c'est aussi qu'on s'aperçoit qu'en termes de rentabilité, la location moyenne durée est vraiment très intéressante. C'est pour ça, j'avais fait pas mal de vidéos par rapport à ça. Et justement, plus ton équipement est à renforcer, donc euh, tous ces types d'équipements tu vraiment été au maximum, eh bien, tu vas aller chercher ce type de client parce qu'effectivement, l'idée, c'est qu'ils se sentent... Comme à la maison, comme chez lui. Et donc, s'il se sent bien, bah, il va pousser, prolonger son séjour. Je vois, par exemple, là, très récemment, j'avais pris une réservation. Au départ, c'était une semaine, je crois, dix jours. Et au final, elle a poussé, poussé, poussé, poussé. Et au final, on est, à, on est à plus de deux mois de réservation. Tout simplement parce que, bah, je pense qu'elle s'y sent bien. Elle se sent comme chez elle parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut. Et donc, du coup, elle prolonge. Tu comprends un petit peu l'idée. Donc, l'AirbnB Plus, euh, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de correspondre à tous ces types, euh, donc, euh, d'équipements, etc. Mais. Il euh, y a un mais, euh, je vois par exemple ici dans ce type d'appartement, je suis très surpris euh, parce que bah, typiquement tu vas dans la... Alors c'est un petit peu particulier ici parce qu'on est dans une résidence et en fait tous les appartements ici sont Airbnb, tous. Donc ce qui s'est passé c'est que le propriétaire, eh bien il a réservé sur un, un étage tout simplement un, une pièce. Ou dedans, eh bien, il a mis tout ce qu'on ne trouve pas dans la cuisine euh, ici. Mais que je trouve vraiment dommage parce que c'est vraiment des, des petits équipements et je comprends pas que ça n'a pas été fait de manière assez personnalisée. Je pense notamment euh, au coffee maker, donc euh, la, la cafetière, il n'y a pas de cafetière. Euh, donc j'étais surpris quand je suis arrivé, il n'y a pas de cafetière. Bon, après, il m'explique, non, non, mais c'est parce qu'en fait, c'est au deuxième étage, c'est dans un lieu euh, partagé euh, où vous pouvez prendre le café. Bon, café gratuit, hein. Euh, bon, c'est cool, mais c'est vrai que ça peut être bien aussi que ça soit chez soi le matin, tu te lèves, toi, t'es en petite tenue, machin, euh, t'as pas forcément besoin de t'habiller pour aller euh, dans cet espace partagé. Bon, euh, Donc, tu vois, pour moi, ça, ça c'est un truc qui, que je comprends pas très bien. Normalement, la cuisine, ils disent qu'elle doit être super équipée. Ici, on a, on a quoi On a une quichenette. Il euh, y a le strict minimum, il y a deux verres, il y a deux, euh, deux assiettes. C'est pas une cuisine équipée, ça. À mon sens, on peut pas cuisiner. Euh, moi, quand je vais en Airbnb, euh, l'idée derrière, c'est qu'on puisse, euh, eh bien, tout simplement euh, euh, profiter euh, de la cuisine pour euh, cuisiner, pour être chez soi, vraiment chez soi. Et là, t'es chez toi, oui et non. C'est-à-dire que t'es obligé quand même d'aller dans des espaces euh, partagés, un peu comme à l'hôtel finalement. Pour euh, et c'est pas, c'est pas, je trouve le. Euh, c'est pas l'idée d'Airbnb en fait. L'idée d'Airbnb, c'est justement pas du tout faire comme l'hôtel. On n'a pas de lieu partagé. On, on est vraiment chez soi, on a, on a, dans son propre logement. Est, on est à la maison, quoi. D'accord Donc ici, je suis un peu surpris. Franchement, je te le dis, je suis un peu surpris. Pareil pour la procédure de check-in qui, euh, qui est censée être simple. Euh, beaucoup de problèmes pour trouver l'adresse, etc. Donc, pour moi, euh, l'Airbnb Plus, tu vois, ce type d'appartement, euh, on peut se poser la question. Euh, comment ça peut être euh, délivré Alors justement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb, au départ, comment ça fonctionne Ils vont te demander une série de photos. Et eux, ils vont analyser par rapport aux photos tout ce qui ne va pas. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un qui a essayé d'adhérer justement au programme Airbnb+, Plus, qui me disait que c'est vraiment… Euh, ils sont assez durs. Euh, ils, ils, ils vont très dans le détail. Mais au final, quand je suis ici, quand il m'a parlé de cet un dé détail qu'ils lui ont demandé, bah, ici, on ne les a pas ces détails-là. Donc, tu vois, c'est un peu surprenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas Airbnb qui vient faire l'audit, c'est une société extérieure. Alors peut-être qu'en fonction des sociétés, en fonction de, du moment peut-être aussi, euh, peut-être que du coup ça a une incidence sur derrière la, la, la, la, comment la, le fait que tu obtiennes ton Airbnb plus ou pas. Pour te donner un détail, par exemple, euh, sur une douche, euh, lui, on l'avait embêté parce qu'il n'y avait pas de, de système. En fait, donc la douche était fermée, mais euh, tu sais, sur la partie dans laquelle, par laquelle tu rentres, eh bien, il lui demandait de mettre un rideau de douche. Donc lui, il trouvait pas ça pertinent du tout euh, de mettre ça. Bon, c'est discutable, hein, euh, c'est discutable. Euh, du coup, il ne l'avait pas mis. Bon, bah ça, tu vois, ça faisait partie des points sur lesquels Airbnb leur a dit, "Bah nous, il faut un rideau de douche. Quand le rideau de douche sera imposé, on reprendra l'analyse de votre, de votre annonce. Ça a été plein de points comme ça et au final, il a laissé tomber. Parce que ça a duré un bout de temps. Euh, cette analyse et du coup, au bout d'un moment, il s'est lassé, euh, il y avait trop de points à chaque fois qu'il fallait euh, rechanger, puis ça veut dire qu'il faut retourner à l'appartement et pendant ce temps-là, toi, tu as des réservations, tu vois, ça peut être compliqué à... ou alors ça veut dire que dès le départ, il faut l'imaginer dès le départ, tu vas adhérer au programme Airbnb plus, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour adhérer à un Airbnb plus, il faut déjà que tu sois super host et que déjà tu aies plus de 95% donc de taux d'acceptation de réservation et que tu aies une note supérieure à 4,8% ce qui est normal, puisque pour être super host, il faut être au moins à 4,8 sur 5. Donc ça veut dire qu'il faut que ton annonce soit déjà présente sur la plateforme. Donc ça veut dire qu'en gros, euh, si tu veux, s'il manque des points, etc., il faut que tu reviennes, que tu refasses les photos, que tu renvoies à Airbnb. Donc toi, ça peut être vite compliqué quand même le passage en Airbnb ⁇ Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Airbnb ⁇ on te demande des frais d'adhésion. Donc aujourd'hui, ils sont à peu près, à priori, de 150 euros. Euh, donc, des frais de création de dossiers, euh, en gros, des frais de, pour le gérer. Et si tu n'adhères pas euh, au concept Airbnb+, Plus, eh bien, malheureusement, tu perdras cette, cette somme parce que c'est les frais de traitement pour eux envoyer notamment cette fameuse société d'audit, etc., etc. Donc, il y a quand même un investissement à prévoir au départ. Euh, il faut être donc super hoste, mais tout ça me paraît assez cohérent. Mais j'ai regardé un petit peu, euh, je me suis baladé sur des, euh, sur des annonces en France. Et en France, il doit y avoir, je crois, 13... Euh, Ouais, quelque chose comme ça, 10 ou 13 euh, villes dans lesquelles Airbnb Plus est présent. Donc on a Paris bien évidemment, on a Marseille, on a, euh, je crois, du côté de Nice, on a Rouen, on a Bordeaux, euh, on doit avoir Nantes aussi. Euh, voilà, grosso modo, c'est à peu près euh, écarté sur ça. Et euh, bah, d'ailleurs, tu mettras dans la partie commentaire si toi aussi tu fais du Airbnb Plus ou si tu envisages de le faire, tu mettras justement dans la partie commentaire un petit peu ton ressenti par rapport à tout ça et de quelle ville tu es. Enfin, comment toi tu analyses la situation Moi, je donne ma version, mon analyse, et euh, l'idée bien entendu, c'est que tu tu puisses bah, me dire ce que toi tu penses de ça et on va venir justement à ce que je pense de tout ça. Euh, ce qui se passe, c'est que quand tu réserves un Airbnb plus comme moi, euh, tu t'attends à un niveau de prestation qui soit juste exceptionnel puisque euh, bah, tu as les, les, les annonces Airbnb classiques, tu as les annonces Superhost et tu as l'Airbnb plus. Et donc, euh, quand tu réserves ce type d'appartement, tu t'attends vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, tu te dis Bah attends, là, euh, là je, suis, je, suis, je suis vraiment dans un, un appartement euh, pour moi qui est, qui est juste euh, 5 étoiles. Quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la moindre erreur, forcément, tu vas pointer dessus. Euh, par exemple, encore ici dans cet appartement, je n'avais pas à le fer à repasser ni la table de repassage. Euh, je voulais repasser des chemises et je ne pouvais pas. Euh, donc j'ai demandé, ils me l'ont apporté, bien évidemment, mais dès le départ, tu vois, ça y était pas. Euh, pour moi, c'est pas cohérent non plus. Euh, ça doit être dans l'appartement. Alors ils ont été très réactifs, donc là-dessus, pas de soucis, je, je leur en veux pas et il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, vu que tu es un client, que tu as quand même payé un prix euh, largement au-dessus d'un prix euh, classique, euh, mais justement, on va y venir à ça aussi. Eh bien, tu t'attends à, à une qualité exceptionnelle. Et donc, ça veut dire que tu vas être intransigeant. C'est-à-dire que tu vas être, les clients vont être juste euh, très pointilleux. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu sois toi aussi irréprochable. Irréprochable dans les temps de réponse, irréprochable dans les services que tu as apportés. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ça et ce que je veux dire, c'est que si tu ne l'es pas ou si tu es un petit peu défaillant, même un tout petit peu, je peux t'assurer que les clients ils vont t'allumer. C'est-à-dire que peut-être qu'il t'aurait mis dans une situation classique un 5 étoiles, peut-être que là, il ne te mettra pas 5 étoiles justement. Il te mettra peut-être un 4 étoiles. Parce que lui, il va estimer que le prix qu'il a payé, il a pris un Airbnb+, le niveau doit être juste maximal. Si tu étais peut-être juste en super host ou que tu étais en annonce classique, il t'aurait peut-être pas autant... Euh... Je ne sais pas comment je pourrais dire le terme, je, je, on est sur YouTube, donc j'ai essayé de, de, de ménager un petit peu mes propos, mais il ne t'aurait pas autant euh, allumé. Ouais. <rire> voilà, donc du coup, euh, tu te rends compte de ça. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, euh, bah, quelqu'un qui a un Airbnb+, s'il commence un petit peu à se faire allumer euh, sur les notations, bah, malheureusement, euh, il va être très fortement impacté sur son annonce, mais vraiment très fortement. Autre chose aussi, euh, donc j'ai pu le vérifier un petit peu. C'est que quand tu as un Airbnb plus, euh, en fait, tu es obligé de recréer ton annonce. Donc en fait, tu n'es plus sur le moteur classique Airbnb, tu es sur une rubrique spéciale, dédiée, spécifique aux Airbnb plus. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en termes de recherche sur Airbnb, tu ne ressors pas forcément dans les meilleures positions. Parce qu'en fait, si le voyageur ne coche pas Airbnb plus, il n'a pas euh, euh, euh, cliqué sur l'onglet euh, Airbnb plus, eh bien, ton annonce ne ressort pas. Et ce, qui ce que certains euh, hosts donc, se sont aperçus, c'est qu'en fait, ils avaient moins de réservations, moins de demandes, moins de réservations. Et du coup, ça peut vraiment être préjudiciable parce que là, tu passes d'un statut super host où du coup, tu devais très fortement… Parce que, en fait, super host, à, à, à, à contrario, les annonces super host ressortent généralement dans les premières pages, peut-être deuxième, mais généralement dans les premières pages. Première page, tu as vraiment les annonces super host qui ressortent en premier. Et les Airbnb+, tu les as pas vraiment. Parce qu'en fait, il faut absolument que tu coches l'onglet Airbnb Plus si tu cherches ce type d'appartement. Si tu ne le coches pas, tu ne les verras pas. Et donc... Là, ça peut être problématique. Alors, tu me diras dans la partie commentaire ce que peut-être que Airbnb, au moment où tu verras cette vidéo, a revu euh, le moteur de, de, de recherche par rapport à ça. Mais attention, ne vous faites pas piéger non plus avec les favoris ou avec votre historique, le cash. Hein. C'est-à-dire que quand vous baladez sur des annonces Airbnb, force, forcément, quand derrière vous refaites une même recherche dans la ville, il va vous présenter tout de suite les Airbnb, parce qu'il sait que vous avez déjà consulté ce type d'annonce. D'accord Donc, ne vous faites pas piéger. Et pour faire le test, justement, le bon test, c'est le faire en navigation privée. Et du coup, Coup, ça vous permettra de vérifier si effectivement euh, les annonces Airbnb plus ressortent en première position ou pas. Du coup, bah, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, bah, ça peut être quand même préjudiciable. Et donc, je par, par enfin, euh, je, je te le dis des, des, des, des super hosts sont tous enfin des, des hosts sont tout simplement repassés au statut super host et ont laissé tomber le programme Airbnb plus parce qu'au contraire, ils ont eu tendance à fait à, à, à avoir une chute de fréquentation de leur appartement, voire même il a fallu qu'ils baissent les prix pour pouvoir aller chercher les réservations. Donc tu vois que ça a été contre-productif cette histoire, cest à qu'à la base c'était censé, enfin, tu t'attends à l'excellence, tu t'attends à, à être encore plus réservé. À mon sens, pose-toi les bonnes questions. Donc je pense que, et du coup c'est mon analyse finale de, de, donc de ça, c'est que aujourd'hui, très clairement, on a des beaux appartements et les gens le savent, super host ou pas, on a des très beaux appartements. Il faut vraiment regarder que les commentaires. Et est-ce que les commentaires sont récents Ça, les clients le savent. Et toi aussi, en tant que host, tu dois absolument t'attarder à ça. Est-ce que les derniers commentaires que tu as sur ton annonce sont des commentaires positifs euh, Est-ce que tu as au moins 4 étoiles Tu vois, j'en discutais avec quelqu'un qui a une conciergerie ici, et c'est ce qu'on disait. À partir du moment où tu as moins de 4 étoiles ou 4,2 euh, sur les réservations récentes, parce que tu sais que Airbnb recalcule tous les trimestres euh, ta notation, Bon, euh, bah très clairement, si tu es en dessous, c'est mort. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir beaucoup de difficultés à prendre des réservations, mais vraiment. Donc la notation est très importante parce qu'il y a une bataille assez féroce. Et du coup, si tu es en dessous de 4 étoiles, 4,2 étoiles, ça va vraiment être compliqué pour aller chercher des réservations. Alors il y a des techniques pour aller chercher, pour aller, euh, comment dirais-je, contrer tout ça. Mais le fait est que c'est une réalité. Donc du coup, si tu es en, en Airbnb, euh, euh, plus, euh, à mon sens. Euh... Je vois pas vraiment ce que ça va t'apporter de plus, puisque les clients, par contre, ils cherchent du super host. C'est-à-dire que ça, ils, ils, ils, ils le savent. Euh, donc ils cochent. Ils cochent ou pas d'ailleurs. Hein, parce que si tu ne coches pas le statut super host, le fait est que tu ressors, enfin les annonces ressortent dans la première page. Donc en fait, ton annonce ressortira vraiment bien référencée. Et pour le coup, tu pourras, euh, bah, tu pourras prendre des réservations. Ce qu'on sait aussi, c'est que même si tu perds le statut super host. Encore une fois, que tu sois super host ou pas ne va pas changer radicalement les réservations. Peut-être que tu iras chercher un petit peu plus de résa en valeur, mais dans les faits, tu vas prendre autant de réservations. Tout simplement, encore une fois, qu'est-ce que regarde le voyageur C'est tes dernières notations. C'est les derniers avis, les commentaires. C'est ça qui regarde. Et moi, le premier, quand je suis client, c'est ce que je regarde, c'est est-ce que les derniers avis sont positifs Est-ce qu'il y a eu des avis récents Parce que c'est pareil, tu as des annonces qui sont super host et en fait, il n'y a même pas les trois étoiles. C'est-à-dire que rien que deux étoiles, Enfin, Rien que deux euh, avis euh, dans les trois derniers mois Peut te permettre d'être super host Et donc du coup ça fausse ça fausse tout euh, Par contre si quelqu'un n'est pas super host Mais qu'il a je sais pas 30, 40 avis voire plus Et que les derniers avis sont que des avis super positifs On s'en fout Ça n'empêchera pas que tu prendras des réservations Tu comprends l'enjeu en fait Et euh, attention avec le mode Airbnb plus Alors je suis pas là pour euh, être en mode alerte hein. Mais c'est juste que... Euh, hum, moi, je pense que c'est un petit peu surfait. Et c'est surtout que, à mon sens, Airbnb ne donne pas la, la visibilité qu'attendent justement ceux qui font l'effort de se mettre en Airbnb+. Plus. Mais encore une fois, Airbnb+, ça se joue beaucoup sur la décoration. Beaucoup. Euh, parce que les équipements, franchement, aujourd'hui, normalement, si tu suis cette chaîne YouTube, si tu suis mes formations, tu sais que, et tu le sais, on joue énormément sur les équipements. Et la déco. Mais on joue aussi beaucoup sur, sur l'équipement. Donc, euh, quelque part, on l'est déjà, euh, in fine, euh, on est déjà plus ou moins un Airbnb+. plus. C'est juste qu'on n'a pas le petit logo. Mais juste, on a vu aussi que le logo ne t'apporte rien. Par contre, le logo Superhost, ça, effectivement, ça peut vraiment t'apporter euh, en valeur, hein, j'entends. Je pense que tu peux aller chercher plus dans la valeur euh, grâce à ça. Mais en termes de réservation… T'auras pas d'impact que tu sois moins ou plus super hoss, que tu aies perdu le statut, que tu laisses, ça va rien changer dans les faits. C'est juste que tu vas pouvoir augmenter un petit peu la valeur effectivement de tes appartements parce que derrière, il euh, y a ce fameux badge qui donne une qualité. Et que ça, Moi le premier, c'est vrai que j'ai tendance à le cocher cette option pour voir en priorité. Mais je me suis aperçu aussi très souvent que j'avais des annonces qui n'étaient pas super host qui étaient juste incroyables. Voilà, t'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaire ce que tu penses de ça, si tu es déjà Airbnb host ou si tu penses le faire. N'hésite pas à commenter, à me dire que, ce que toi tu. Que, enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as envisagé de le faire, est-ce que tu le fais déjà, dans quelle ville tu es. Euh, donc, sachant que c'est un programme qui n'est pas ouvert partout, euh, qui est très limité euh, et on est vraiment sur limite un autre site internet, quoi. tu vois, c'est Airbnb plus, euh, c'est vraiment un, un autre site web en fait. Euh, voilà, donc du coup, on a terminé. Bah, J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu, bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. On va se quitter. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je vais te passer quelques petites vidéos de l'appartement que tu vois un petit peu tout ça tu comprennes un petit peu ce que c'est qu'un Airbnb plus dans les dans réellement et, euh, et puis voilà puis je te dis bah rendez-vous la prochaine vidéo allez ciao très rapidement donc on est arrivé ici là je vais passer donc quelques jours euh, sur sur mon coq et puis ensuite après je vais sûrement aller sur d'autres endroits voilà je te présente très rapidement donc l'appartement la, euh, que j'ai donc loué avec une première chambre qui est juste ici voilà petite salle de bain on